Monsieur Oui Ce petit animal à quatre bouches, c'est à vous À moi, oui. Si je comprends bien, il est en train de me grignoter les doigts de pied, n'est-ce pas Oui. Il a toujours faim, c'est vrai. Je n'ai jamais vu pareille créature. Je crois que c'est le dernier de son espèce. Étrange. Il me mord les mollets. Et je ne sens absolument rien. Il est comme ça. Toujours très gentil, quoi qu'il fasse. Mais... que mange-t-il d'habitude De la viande, monsieur. Exclusivement de la viande... fraîche. Et... vous croyez qu'il me dévorera en entier Oui, monsieur. Quand il commence à bouloter quelqu'un, personne ne peut plus l'arrêter. J'espère que vous ne le promenez pas souvent. Non, nous sortons une ou deux fois par an. Alors, j'ai eu une très mauvaise idée de passer par là. Vous êtes insomniaque Je ne peux jamais m'endormir avant 4 heures du matin. C'est une séquelle de la guerre. J'étais médecin militaire. Ah bon Moi, j'ai travaillé pour le département des fournitures sanitaires. Mon nom est Kunz. Docteur Kunst. Enchanté. Moi, je m'appelle Bartholomeo. Mais comment peut-il engloutir un homme en lui procurant tout ce plaisir C'est son truc à lui. Il commence par les extrémités. Ceci dit, il avance très vite parce que vous êtes assez calme. Il y en a qui font du tapage et ils n'aiment pas ça. Hum. Combien j'ai encore à vivre Cinq minutes environ. J'ai un paquet de cigarettes dans ma poche. Voulez-vous m'en allumer une Merci. Autre chose Un mot à votre femme Non. Je suis absolument seul. C'est dur. La solitude. Moi aussi. La solitude m'angoisse. Oui, mais... vous avez votre petit animal. Je ne vous le dis pas comme il est difficile à nourrir. Il arrive à mon sexe. J'ai tout essayé avec lui. J'ai voulu le rendre végétarien. Oh, comme je me sens léger. Il arrive à mon cœur. J'ai voulu lui apprendre à boire de l'eau. <rire> Pouvez-vous vous imaginer que cette créature ne s'approche jamais de l'eau. Il arrive à mon cou. En effet. Si vous le regardez bien, vous verrez même qu'il vit sans respirer. Il me regarde maintenant droit dans les yeux. Vous croyez qu'il s'apprête à m'arracher la langue Oui. Mais il n'oubliera jamais vos paroles.